Salut tout le monde Alors aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo sur... Héro zéro Ça allez me dire mais qu'est-ce que c'est que ce jeu Alors il y a l'époque j'avais déjà fait des vidéos là-dessus mais là il y a eu des nouveautés depuis un bout de temps J'ai aussi hésité de vous faire une vidéo là-dessus Mais bon qui ne tente en rien, en rien Je vais vous expliquer le jeu Et puis voilà Alors vous avez votre petit personnage là qui est habillé comme ça hein, Parce que j'ai bien évolué en hein, 250 à euh, ça allez me dire Mais pourquoi j'ai autant d'affaires sur moi C'est que je les garde pour euh, un héros que je vous expliquerai plus tard dans la vidéo. Alors votre but est d'améliorer votre image avec vos capacités de force, de condition. C'est la vie de cerveau, c'est la chance, l'intuition. C'est aussi la chance, mais c'est pour éviter de les... se prendre dans les combats. Vous pouvez avoir aussi des compagnons. Euh, j'en ai tout un tas de compagnons voilà, qu'on peut évoluer, peuvent peut avoir des pouvoirs qu'on débloque ici après nous passons aux missions c'est ça qui sera le, le principal la principale chose qu'on va faire sur ce jeu vous avez des missions chronométrées et des missions de combat, alors là je vais faire une mission de combat parce que cette semaine là passée, les de missions de combat, il faut en faire le maximum alors, je lance ça, bon ça dure 4 minutes mais on peut avoir une télé qui est très de 50% bon qui en ce moment ne fonctionne pas mais nous pouvons avoir des jetable qui raccourcit le temps de deux minutes et plutôt pas mal hein, voyez vous passait de quatre minutes à pratiquement deux minutes là il y a la saison de la foudre hein, qui nous fait faire gagner euh, plein de petites choses euh, que vous pouvez voir il y a plein de petites choses qu'on peut gagner et comment les avoir c'est en faisant des, des points de saison et en faisant euh, en accomplissant euh, ça hein, la barre là en accomplissant des, des duels euh, des attaques de base euh, etc plein de petites choses comme ça qui font monter les points là-dedans. Nous avons lui aussi qui nous permet de faire d'autres missions pour euh, pimenter le jeu. Par exemple, faire 80 euh, entraînements, ramasser des de sel, faire des duels. Et il y a lui aussi qui nous fait d'autres, encore d'autres missions, les sel duel, les projectiles, les combats de base que je vais vous montrer, les motivations que je vais aussi vous montrer. Nous passons à la boutique. La boutique nous sert à acheter des équipements pour évoluer son personnage. Nous avons un tour gratuit pour actualiser la, la boutique. Ça ce sont des projectiles, ça prend quand même un donut mais donuts. Pour économiser, il y en a c'est compliqué à voir. À part si tu es riche et que tu veux payer dans le jeu, tu peux. Moi, enfin, j'en ai j'ai 39 éclairs, voilà. 139 pardon. différents trucs. Euh, pour vous pour dire pourquoi j'achète pas tout ça parce que ben bah, ça prend de l'argent même si j'ai beaucoup d'argent, j'économise mais euh, en fait vu que le total est en négatif, je ne prends pas parce que au départ du jeu, il faut prendre tout ce qui est tout en vert, vous voyez, moi j'ai, là sur celui-là, il y a vert vert, rouge rouge, plus, plus, moins, moins. Vous voyez pas, dans ton personnage, tu prends tout ce qui est vert, que, au moins tout est positif. À un moment donné, tu prends que le total en positif et tu vas évoluer comme ça. Parce que si tu vois, si je prends ça, ben, vous voyez, mes capacités, ça change. Voilà. Et euh, la force, ça sert. Au début, moi, toute la première fois que j'avais joué, il y a des années de ça, la force, moi je pensais que c'était celle qui te faisait le plus de mal, mais en fait, euh, de la force ou pas, ça aurait l'air même. C'est juste grâce à ces trois capacités, ces trois compétences que tu peux aller loin et gagner. C'est cela qu'il faut monter le plus. Ça, c'est pas obligé de monter énormément. Nous passons au duel. Pourquoi je me fais attaquer dans tous les sens, c'est pas grave. Alors, vous pouvez aller ici dans les duels et prendre exemple celui-là et total plus pour gagner. Et moi, pour être vraiment sûr de gagner, je vais dans le classement. Je descends un petit peu. J'en prends un au bif Tout est vert. Total plus 5000, et là moi, je suis sûre de gagner, bon je vous fais direct sauter euh, pour pas vous laisser le tuer en entier mais vous pouvez si vous, si vous avez tout votre temps, hein. vous avez aussi les championnats c'est la même chose, pour euh, là voilà, c'est que du négatif alors je suis sûr de perdre, genre, je vais pas les attaquer, on peut changer cet adversaire peut-être avoir plus de chance, ouais plus 6, plus 2, plus 3, quand c'est un bleu c'est un membre de mon équipe, on peut avoir une équipe aussi, que je vous expliquerai, dans quelques petits instants Alors je vais vous montrer un petit combat voilà, pour vous montrer ça va peut-être prendre du temps mais voilà là il y a eu une esquive donc vous avez pu voir quand ça fait un truc bleu ça le chououou c'est une esquive et le pao, c'est l'attaque qu'on donne on l'a pratiquement tué pas en entier mais euh, voilà ça hop vous avez compris à quoi correspond les attaques après bon, je reviens dans la mission parce qu'elle s'est terminée euh, voilà bon, on voit encore un, une mission de combat hein, vous l'avez vu hop récompense des pièces et de l'expérience. L'expérience sert à monter le level ici et ça aussi, ça donne aussi compagnon. C'est plutôt pratique. Bah, en faisant des combats, j'ai utilisé des projectiles qui m'ont accompli ça, c'est nickel. Hein. Pour les 7 duels, hein, je les ferai euh, hors vidéo, mais euh, voilà. Là, je vais relancer une mission de combat parce que vu que c'est par rapport à l'hérocombe de la semaine, il euh, y a l'exercice que je vais vous montrer après. Euh, les routes de base, on va démarrer maintenant. Récupérons les pièces que tu mets ça au départ et après tu as différents éléments à mettre dans ta base pour t'améliorer et faire des combats de base. Je vais vous montrer aussi à quoi correspond un combat de base. Alors ça, à un moment donné, quand vous êtes level 60, je crois, il faut mettre l'atelier. L'atelier, ça va vous permettre d'avoir des petits trucs comme ça qui va vous améliorer vos capacités de vêtements. Bon, moi ils sont tous en négatif, c'est pas très utile. Alors, je vais rafraîchir et bah, j'ai pas de chance c'est toujours négatif, je fais ça, je reviens là, là j'utilise ici, en espérant, et eh bah ben, toujours pas, tant pis, j'en prends un au pif et euh, dans 12 heures il ira dans la boutique et je ferai, tac, ça, je vendrai parce que c'est négatif et c'est pas utile pour moi. Voilà, je vais même ça faire ça. Il y a les missions spéciales que vous pouvez faire aussi, il y a des différents niveaux, vous montrerai après là quand la mission sera terminée je vous montrerai un peu j'en ferai pas mais je vous montrerai à quoi ça correspond je vais faire euh, un combat de base mais avant j'ai un petit coffre à ouvrir alors je l'ouvre les équipements bah ils servent à quoi bah ils servent à avoir plein d'équipements là pour euh, changer l'aspect de tout en haut là changer l'aspect de ça ça sert à ça voilà. pour le changer vous allez là vous allez dans euh, modifier ton apparence modifie ton équipement aller là-dedans et euh, vous trouverez votre bonheur. Après, euh, bon, je vais commencer un exercice pour vous montrer. Je vais prendre le moins long, euh, 20 minutes. L'exercice, ça gagne aussi des trucs de, de les points de saison. Bon, on va prendre toi. Vous avez le choix entre cerveau, combat et chronométré. Alors, petite astuce pour pouvoir gagner à 100%. Vous prenez là et vous cherchez ce qu'elle a le plus de points. 128. On va prendre 128. 128. Ça prend 8 d'énergie. Up. on voit si on gagne ou on perd. Si c'est dans la zone rouge, on perd. Si c'est dans la zone bleue, on gagne. Là, j'ai perdu. là j'ai une des... des pièces et de l'XP. On refait. 70 Hop, ok. Bon, là, c'est un combat. Hop, hop, hop. On a gagné. Je l'ai tué. Et on fait ça jusqu'à qu'on arrive à 100%. C'est 72 le plus grand. Et à un moment donné, il n'y aura plus d'énergie. Il aura plus de... et faudra attendre. On est à 9. Bon, on va attendre un petit peu. Bon, ça, je vais continuer à vous faire la suite. Vous avez des et permettre d'avoir avoir plus d'énergie etc. Là c'est la durée. Euh, au début, au début, quand, quand c'est ta, ta partie, tu vas faire avec 10% parce que tu n'as pas beaucoup de pièces. Après tu fais 25% et si tu es riche en argent et tu veux acheter des donuts, tu prends 50%. Euh, là pareil pour les capacités euh, et le travail. Bon, Avant, ils appellent ça du bout de travail parce que euh, à l'époque quand j'avais fait les vidéos, il y avait des trucs de travail. Vous avez vu, euh, quand des quand avant, de se, avant de quitter le jeu, on lançait une, mission, une, une journée de travail. On mettait, exemple, 12 heures de travail. Le lendemain, on récoltait de l'argent. À la place, ils ont mis la base de héros. Alors là, on a la mission qui est terminée. Comment je le sais Parce qu'en fait, c'est un petit truc blanc qui saute en mode, mode notification. Mais euh, voilà. voilà, le chapeau, on peut les gagner comme ça. Le voyage rapide, ça vous permet de... Exemple, là, j'ai une mission où je dois faire ça, il y a ça. Vous voyez tout ce que vous pouvez avoir gagné ici. Ça, vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est Ça, c'est des exploits à accomplir. Je vais vous montrer juste après. Sur le chapeau, hop, après, nous avons des équipes. Une équipe sert à discuter et à évoluer. Disons quand tu es dans une équipe boostée à 100%, euh, ça fait que tes capacités, déjà, elles augmentent beaucoup. Et après, bah, tu as l'argent, tu as données, ce que tu peux donner à l'équipe pour participer. Après, tu prends part à des combats aussi, quand tu, quand tu viens euh, là tous les jours, à chaque fois le matin. Après, bon, tu as des membres, hein, papa. Et euh, nous avons les recons. Les recons, là, c'était... Euh, les combats, les missions de combat, après nous avons des combats, nous avons une attaque à midi, voilà tout est à midi, nous avons les attaques, c'est nous qui allons attaquer euh, l'équipe euh, the Demon Fair, fear fire fire, nous avons la défense, l'esprit viking qui nous attaque, c'est la même chose. Et nous avons les bandes, les bandes qui peuvent nous rapporter pas mal de récompenses. Et celui-ci nous récompense de tout cela. Avec 50 énergies, un objet qu'on ne sait pas, qu'on verra à l'ouverture. Après le classement, ben voilà, et là c'est pour acheter les buts. Tac, on va pas relancer juste là j'ai une mission spéciale. Je les ai bien accomplies, mais en fait, tu vas là-dedans, tu fais ça et là tu vas là et tu fais euh, attaquer. Attaquer, c'est comme un, un duel. Tu gagnes, tu gagnes la récompense, tu perds bah, tes choux et tu restes à ce niveau-là, t'attends une heure, et après tu peux relancer. En attendant, tu peux évoluer et euh, continuer. Bon il y a les messages, tu prends les messages d'équipe, les messages individuels Là tu parles les récompenses euh, que tu as des fois euh, dans les équipes vous avez vu il y a marqué 50 euh, énergies Tu peux reporter euh, l'énergie, le garder dans les ponts d'achat Vous voyez, pont d'achat euh, 60, etc. Ou aider les gens aussi dans les piles, hein, pour rapport la télécommande Après nous avons des exploits à accomplir pendant durant votre, euh, votre partie, pendant votre jeu J'en ai plein que j'ai terminé, mais que je valide pas parce que il me fait gagner ça et ça c'est pour plus tard. Un héros d'objet à vendre, voilà. Il y a plein de trucs. Par exemple, dans le duel, il faut utiliser 10 000 projectiles utilisés. J'ai utilisé 4 000 et après, quand tu le termines, ça sera marqué terminé. Tu gagneras 10 de motivation. La motivation sert aux exercices ici. Vous avez pu voir, quand j'ai cliqué, j'ai pris ce avait de minimum, c'était 4 quatre, quatre de motivation. Et vois j'ai constamment à faire des missions, des duels, des combats de base. Je vais vous montrer un combat. Tac. Ça se passe. Ça se passe comme un duel, mais c'est juste des robots qui se combattent. Tout simplement. Voilà, j'ai gagné encore un, un coffre. Euh, les différents euh, héros cons comme ça qu'il y a, il y en a beaucoup. Il y a les missions combat comme ça, il y a les duels gagner aussi. Il y a le maximum d'énergie des missions que tu utiliseras. Que tu prendras les missions qu'on le plus ou qu'on le moins d'énergie, ça reviendra au même. Le but c'est d'utiliser toute ton énergie, que tu en as 300 par jour. Et si tu en as dans tes exploits ou dans ta réserve, dans le d'achat, tu les utilises, comme ça tu récoltes le maximum de points. Voilà. Alors quand c'est comme ça que vous avez 30 et 30, et eh bah, tu choisis, si tu veux être sûr de gagner, tu choisis un chronométré si tu veux tenter le diable comme on je et ben tu tentes comme ça bon voilà je vais pas vous montrer en entier le truc restera 20% mais là il faut attendre quand même longtemps avant que ça se régénère parce qu'il faut quand même attendre une minute à chaque fois, on va pas attendre 10 minutes pour terminer on va pas attendre 10 minutes pour terminer pour les 80% mais à la fin quand as les 100% ben, tu gagnes 9000 pièces, 270 expériences, un cerveau, une capacité et une fin de saison il va là dedans, il ira ici, une de capacité ça sera ici et j'aurai juste à cliquer, j'aurai un truc gratuit qui sera mis là, parce que là il faut payer vous voyez bien sur ce on va pas continuer plus longtemps parce que la vidéo dure quand même assez long et c'était juste euh, une petite présentation euh, présentation du jeu pour vous montrer euh, le jeu, vous expliquer ce qui a changé, etc. Euh, sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vais vous laisser liker, commenter cette vidéo et je vous dis à la prochaine